Sur la marche de vise, ne prends pas la fuite Ton écran se fige, Mister Mister Freeze Pas dans la poitrine, coup de cœur coup de cœur J'arrive dans la partie sniper, et dans ta cervelle Ratio infini, même Einstein, on a eu ses règles Partir un morceau, les rôles, RPG en or Sur où je suis, fonce, déjà comme Terminator Premier rappeur, gamer, sur sur 2 Pac-Man Dans mes yeux, c'est l'enfer, tu peux voir le grand -fils. Game over, dans ma classe le prof levé la main pour parler. Fuck la balle en mousse, ma langue obligé. obligée. Aujourd'hui je mange les haters au petit déjeuner. Et les seins qui minaient, j'en juste à presser Regarde ta tête, regarde tes fesses. Est-ce que tu vois la différence Non, faut-il que. Village acheté des mal désert, j'ai des billets verts, swag millionnaire. Battlefield du père, Shrek militaire, j'élimine ta mère, flou héréditaire, ils font la guerre aux toilettes, il a airs La police me cherche car mon humour est un délit à force de faire le buzz je me crois un peu dans Toy Story. Les youtubeurs qui demandent des pouces vers me font juste collerie, c'est pas en faisant le sage que tu deviendras un vrai glorie. Mardo les fait rougir, les youtubeurs se cachent sous leur lit, en arrivant chez toi je pousse du CK parce que je suis poli, papa t'es puni. Je faisais la dictée à mon prof Et ton petit tellement mon moche. Je même pleurer la barre, la C'est ta team de vieux gars au missile, snow, je suis même pas. La vie baisse ton slip. Oh, huh, baisse ton slip. Quand un vrai soldat érotique te regarde, tu baisses ton slip. Baisse ton slip. Oh, huh, baisse ton slip. Quand un vrai soldat érotique te regarde, tu baisses ton slip. Que mon Game mon Game mon père, Ouais, tu perds, ouais, tu cours fais sans l'air pitches. Que yeah, mon berger, yeah, mon berger, yeah, mon père, Motivation extrême, au te laisse aller à Kofu. Yeah. J'ai des billets verts Swag millionnaire yeah. Battlefield tu perds Shrek militaire J'élimine ta mère Flou héréditaire Ils font la guerre aux toilettes Ils lâchent des mâles airs. J'ai des billets verts Swag millionnaire Battlefield tu perds Shrek militaire J'élimine ta mère Flou héréditaire Ils font la guerre aux toilettes Ils lâchent des mâles airs. Ou, ou, meilleur élève à l'école de ta mère, petit relou. J'aime les haters car je le sais qui me kiffe en cachet.